Bonjour, félicitations à toi d'avoir fait l'effort d'aller plus loin. Je t'explique tout de suite pourquoi je mets cette vidéo en privé et pas directement sur la chaîne. Tout simplement pour que les plus courageux, ceux qui ont envie de comprendre, ceux qui ont envie d'apprendre y aient accès. Et si tu as cliqué pour avoir ce lien, c'est que tu en fais partie. Et je privilégie ceux qui passent à l'action. Dans cette vidéo de formation, tu vas savoir l'essentiel sur la créatine. Tu seras capable de savoir ce que c'est réellement. On va parler de tous les mythes, les croyances qui tournent autour de la créatine. On va parler de ses effets positifs, de ses effets négatifs. Tu vas savoir aussi comment l'utiliser de la meilleure façon possible. Imagine-toi qu'après cette vidéo, tu seras un spécialiste de la créatine. Quand quelqu'un te sortira des âneries, quand tu verras des bêtises dans les sites, ou pire à travers les infos du style journal télévisé, journaux papier, ou encore les émissions comme Capital, toi, tu seras le vrai du faux. Dans un premier temps, je vais te définir la créatine. Dans un second temps, je vais te parler des médias et pourquoi elle a été diabolisée. Dans un troisième temps, on verra ses effets positifs et négatifs. Et enfin, on ira s'attaquer à tous les mythes. T'es prêt Let's go La créatine, elle est naturellement synthétisée par le corps. D'accord Tu en fabriques, tu en produis toi-même. Elle est fabriquée à partir de trois acides aminés, la glycide, l'arginine, la méthionine. En fait, les acides aminés, c'est ce qui compose des protéines. Dans une protéine, on a un profil d'acides aminés. Si tu utilises par exemple de la protéine en poudre, regarde l'étiquette derrière et tu verras ce dont je parle. Mais c'est la même chose pour quelques protéines que ce soit, qu'elles viennent de la viande, des végétaux, elles ont tout un profil d'acide aminé qui leur est propre. La créatine se trouve dans la viande, surtout dans le bœuf et dans le porc, à hauteur d'environ 4 à 5 grammes par kilo. Mais on le trouvera aussi également dans le poisson et le poulet avec, dans des quantités un peu plus faibles. Donc, vous en mangez tous les jours, vous en avez même déjà en stock dans votre corps. Voilà pour la créatine. Comment augmenter sa créatine bah, Maintenant que je viens de vous dire tout ça, simplement en mangeant plus de viande, et de poisson, et de poulet, ou en prenant des suppléments créatine. Créatine et média. Il y a des années, les aînés... Zinedine Zidane, Janine euh, Longo ont été traînés dans la boue parce qu'ils en prenaient. Beaucoup plus tard, Florent Manadou, décontracté, expliquera aux médias qu'il en consomme. Et il, il expliquera qu'il en consomme d'ailleurs comme la plupart des athlètes de haut niveau. Pour arriver donc à cette banalisation d'un produit, aussi anodin que les boissons énergétiques, il aura fallu pas loin de 15 ans. Petit secret, vous voulez fondre ma pensée Ces fameux sportifs qui avaient pris pas mal de masse musculaire, hein, c est, c est, ça commençait à se voir un peu trop. Par exemple, regardez les cuisses d'un footballeur en 1980 et celle de maintenant, ou de, des années 2000 et des poussières, quand il y a eu justement euh, ce petit souci avec certaines équipes italiennes. Quand les médias ont commencé à s'interroger, la porte de sortie, ça a été de dire que c'était grâce à la créatine. Parce qu'en fait, la créatine était déjà très médiatisée. Disons que ça tombait à pic. Ça n'engage que moi, mais c'était pas la créatine qui était à l'origine de tout ça. Enfin bref, passons. Ceci dit, vous savez bien que... le une fois que le mal a été fait, c'est difficile de faire fi de la croyance populaire. On a encore actuellement une énorme partie des parents et même de quelques médecins qui vont vous dire que la protéine, c'est dangereux pour les reins. Euh, tiens, au passage, on arrive bientôt en 2020 et aucune étude ne l'a montré. Je me suis donc replongé dans l'histoire et grâce à Thierry Soucard, c'est un journaliste qui dérange, j'ai compris d'où venait toute cette bêtise autour de la créatine. Et le 23 janvier 2001, la presse française et internationale a relayé une annonce spectaculaire. La créatine, une substance naturelle présente dans la viande et utilisée par les athlètes pour améliorer leur performance, n'a pas d'effet. C'est scientifiquement prouvé. Et surtout, elle est potentiellement cancérogène. La créatine est donc non seulement inutile, mais en plus dangereuse. Boum La nouvelle tombe en plus de l'AFSA, qui est maintenant appelée ANSES, l'Agence Française de la Sécurité Sanitaire. C'est le directeur de l'AFSA lui-même, Martin Hirsch, qui sera d'ailleurs après directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui a pris soin d'informer les médias du caractère inefficace et dangereux de la créatine. Alors je pourrais, oui, je pourrais le faire, vous expliquer pendant 30 minutes d'où venait cette croyance complètement erronée, de quelle étude euh, moisi et décriée par des dizaines de scientifiques de renom, mais ça serait lourd. Donc en fait la créatine c'est un complément, si ce n'est le complément qui a été le plus étudié dans le sport depuis ces 20 dernières années. Elle est sûre et possiblement elle pourrait même avoir des effets anti-cancer. Bon, soit. La créatine est une source d'énergie pour les muscles. En fait, elle aide vos muscles à continuer l'effort au-delà de quelques répétitions en régénérant l'ATP. Adénosine triphosphate, si vous voulez bien, je dirais ATP. Euh... Et l'ATP, c'est ce que vos muscles vont utiliser comme exercice directement pour la contraction, d'accord Et la créatine, là, elle va permettre d'en refaire dans votre corps. Regardez un peu le tableau des utilisations du corps des sources d'énergie. Ok, je pense qu'il est limpide, facile à comprendre. Donc, dans une séance de musculation, la créatine permet d'aller chercher des reps en plus, des répétitions en plus, les plus dures, euh, sur des efforts les plus courts. Et forcément, qui dit plus de reps, dit progression. Pour les sports d'endurance, elle va créer un effet tampon avec l'acidité des muscles. Elle va donc permettre aux sportifs de repousser la douleur qui est liée à l'acide lactique. Vous l'avez tous déjà ressenti, l'acide lactique, la... ça fait mal. C'est quand vous faites quelque chose pendant très longtemps et vous sentez une douleur dans le muscle. Bon vous avez vu un petit peu la définition de la créatine et comment elle fonctionne un peu. Et on va voir plus euh, clairement au niveau du muscle, d'accord Au niveau de la rétention d'eau, on dit qu'elle fait de la rétention d'eau. Oui et non. En fait, la créatine provoque une rétention d'eau, mais pas comme on pourrait le croire. C'est-à-dire que euh, celle qui est provoquée par la créatine, c'est intra-alvéolaire. Pendant le stockage de la créatine dans les muscles, il se produit une volumisation cellulaire. en fait, Parce que celle-ci elle est accompagnée d'eau euh, dans l'objectif d'équilibrer le milieu cellulaire. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais tout simplement, lorsque la créatine va, être, euh, va pénétrer vos muscles, elle va, elle va amener aussi de l'eau avec elle, d'accord euh, Ce qui va faire que le muscle va se volumiser. Vous allez prendre. Euh, votre muscle va apparaître plus gros. Donc le muscle va gagner plus de masse, mais à l'arrêt de la prise, l'eau sera évacuée et le muscle reviendra à sa taille normale. Alors on pourrait se dire ouais, c'est juste de la gonflette. Ben, pas du tout. Parce qu'en fait, plus il y a d'eau dans le muscle, et comme le corps aime à équilibrer les choses, plus il va attirer de glucides, d'acides aminés au muscle, d'accord Bingo Meilleure prise de muscle, meilleure récupération. Voilà, c'est aussi simple. La créatine possède la propriété d'accélérer le stockage du glycogène, mais également d'accélérer l'activation du coup de la réparation des fibres musculaires, en signalant à la cellule musculaire que l'énergie est en train d'être renouvelée. La récupération, elle est, euh, de ce fait, elle est plus rapide. La supplé... En fait, la supplémentation elle permet simplement d'accélérer les choses puisque ça se fait aussi sans supplémentation avec votre euh, créatine que vous produisez. Comment la créatine permet-elle un gain de force rapide En fait, la, la créatine elle a la propriété d'augmenter la force musculaire, mais attention pas chez tout le monde. Cette augmentation va dépendre du type d'effort et elle se situe généralement entre 5 et 15%. Ce gain peut se traduire dans un laps de temps relativement court. C'est-à-dire que les analyses poussées des études sur le sujet ne montrent aucun mécanisme connu avec certitude. Toutefois, le plus probable, c'est en mettre une interaction avec la pompe à calcium des cellules. Je vous passe les détails, honnêtement. C'est ainsi que la créatine a montré en fait, la capacité à accélérer la relation musculaire suite à une contraction. Et ce gain de temps permet la contraction suivante d'être plus forte. Sur le long terme, la créatine va permettre de gagner de la force et donc de vous entraîner avec des poids plus lourds. On est d'accord, jusque là c'est simple. Elle va permettre donc de faire plus de répétitions. Sur le long terme, ça va se traduire par un gain de musculaire maigre. Plus tout ce que je vous ai expliqué dans la cellule par rapport à l'eau et les nutriments. A l'heure actuelle... Les études supposent même d'autres bénéfices que la régénération rapide de l'énergie. Alors c'est un peu compliqué à accrocher. Augmentation de la synthèse du glycogène dans les muscles. Ça je vous l'ai déjà expliqué, d'accord La créatine va amener dans vos muscles plus de glucides. Augmentation de la production d'IGF1 locale. En fait c'est juste simple, c'est une hormone anabolisante qui stimule la synthèse des protéines. Une augmentation de la production de la mGF, facteur de croissance mécanique. C'est pareil, c'est une autre hormone anabolisante qui stimule aussi la synthèse des protéines. Une diminution du catabolisme. Et en fait ça on le remarque via une baisse d'oxydation de la leucine. La leucine c'est un acide aminé. Vous vous souvenez je vous ai parlé de ce que c'était les acides aminés. Euh, quand on cherche à étudier le catabolisme la leucine ça fait partie des indicateurs utilisés. Une diminution du taux de statine. En fait le, le, la myostatine c'est une protéine dont l'activité élevée bloque le développement musculaire. La myostatine euh, comme je vous l'expliquais c'est une protéine qui bloque le développement musculaire. On en a tous, sauf que on n'est pas égaux par rapport à ça. Certains en ont trop peu et donc génétiquement vont être amenés à prendre plus facilement et à prendre plus de masse musculaire que d'autres. Et euh, ça on ne peut malheureusement rien y faire. Alors je ne sais pas si les techniques de dopage sont arrivées pour le moment à gérer la myostatine, à ma connaissance non. Plus de 70% des études menées sur la créatine sont positives, 20% sont négatives et 10% sont neutres. Donc à l'heure actuelle il existe aucune équivoque. La créatine, c'est un complément alimentaire efficace dans les sports de force. Et quand je dis 20% négatifs, ça veut dire qu'elles n'ont pas donné de résultats chez le sportif. Ok, mais quels sont les effets négatifs de la créatine Les effets secondaires de la créatine ont fait couler beaucoup d'encre. Mais plus souvent sur Internet que lors des vraies études scientifiques. Toutes les études montrent que la créatine présente peu ou pas d'effets secondaires chez les personnes en bonne santé. Et plus particulièrement, la créatine ne déshydrate pas, n'a aucun effet négatif sur le foie, ni sur les reins. Elle ne présente aucun effet négatif sur aucun marqueur connu euh, de l'état de santé. Et tous ces constats ont été tirés de nombreuses études menées à court terme, sur quelques jours, à moyen terme sur quelques mois et à long terme sur des, des études de plus de 5 ans. Je vous l'ai dit, c'est l'un des suppléments qui a été, je crois que c'est même le supplément, qui a été le plus étudié dans le monde du sport. Il existe des effets secondaires chez une minorité de personnes. Des crampes, sans rapport avec l'hydratation, des maux de tête, des ballonnements digestifs, mais surtout dans le cadre de trop fortes doses, et de manière anecdotique, une augmentation de la pression artérielle. Mais pour les fortes doses, c'est pareil, pour tout. Vous n'allez pas manger un pot de Nutella entier en une seule fois, au risque de faire une crise deux fois, vous n'allez pas prendre 10 aspirines d'un coup, bon bah ben là c'est la même. Forcément, les excès débiles posent des problèmes. Alors on a aussi dans les effets un très léger risque d'hypoglycémie. Et c'est pourquoi certains coachs préfèrent ne pas la prescrire en pré-training. Enfin, pour finir, la créatine, elle peut augmenter le taux de créatinine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou vu ça sur des prises de sang. Et cette augmentation a été montrée comme étant normale et sans effet délétère pour les reins. ok Donc, no stress. Bon, voilà, pour les effets positifs, les effets négatifs. Maintenant, on va travailler sur tous les mythes qui encadrent la créatine. Mythe numéro 1, la créatine doit être prise par cycle. Bullshit ça se prend toute l'année et sans souci. On a vu qu'elle travaillait sur la prise de masse musculaire à long terme. Si vous stoppez, vous perdez les bénéfices du travail fait en amont. Ok Là, Vous stoppez l'anabolisme qui avait été engendré ou qui est en train d'être engendré par la créatine. Deuxième mythe. La créatine doit être prise avec une phase de charge suivie d'un maintien. Bullshit Vous allez créer des ballonnements, c'est tout. Gardez des doses raisonnables. Troisième mythe. Il faut prendre une grosse dose de créatine. Bullshit. 3 à 5 grammes sont largement suffisants. Quatrième mythe. Il faut prendre sa créatine une fois par jour. La créatine ne vit que 3 heures. Maximisez le potentiel en en prenant plusieurs fois par jour. Par exemple, 3 fois 2 grammes. Cinquième mythe. La créatine est mal absorbée. Bullshit. Ça a permis aux vendeurs de suppléments de faire croire qu'il fallait des, des grosses charges, genre 20 grammes par semaine. 20 grammes par jour pendant une semaine. Euh, puis prendre des doses normales. Et ça leur a permis également d'ajouter beaucoup de sucre dans certains pour expliquer que ça allait aider l'absorption. Euh, ce qui au passage n'est pas faux, mais qui est loin d'être la meilleure solution. Et enfin, ça a permis aux industriels d'essayer de vous vendre de la créatine autre que de la créatine monohydratée Vous allez trouver des marketing avec toutes sortes de créatines censées être au top, mieux absorbées, euh, résister à l'acidité du corps, etc. Et vous savez pourquoi Simple. Parce que la créatine, ça coûte que dalle à vendre. Que dalle donc pour le coup, ils ne peuvent pas la vendre très cher et ils ne se font pas beaucoup de sous avec la créatine. Sixième mythe, les végétariens ont besoin de plus de créatine. Eh bien c'est vrai. Les études ont montré que les végétariens ont des taux de créatine plus faibles que les omnivores. En prenant de la créatine, un vegan peut montrer des meilleures réponses qu'un qu omnivore parce qu'il est carencé. Mythe 7, je ne réponds pas à la créatine. Pas de gain de force ou de répétition. Vrai. Certaines personnes ne répondent pas bien à la créatine et euh, notamment les femmes les femmes répondent moins bien que les hommes les débutants également ne répondent moins bien que les personnes avancées les personnes endurantes répondent moins bien que les personnes de nature explosive on va parler euh, musculairement parlant en fait de type de fibres mythe numéro 8 il ne faut pas prendre de café ou de caféine avec la créatine faux une étude semblait l'indiquer mais depuis bien d'autres ont prouvé que ça ne posait aucun souci cependant je vous le rappelle Trop de café crée du cortisol, d'accord, l'hormone du stress. Allez voir mes capsules, comment augmenter son taux de testostérone sur la chaîne musculation en santé. Vous en saurez plus. Neuvième mythe, la créatine fait effet immédiatement. Non, il faut au moins une semaine pour ressentir une différence au niveau de la contraction musculaire. Comptez 3 semaines en moyenne, pour une bonne efficacité. Dixième mythe, la créatine est un produit dopant. Alors celui-là, il faut le chiffonner. Bullshit, elle a le même statut que par exemple la vitamine C. Onzième mythe, la créatine déshydrate. Toutes les recherches sont formelles. Même dans des conditions de chaleur extrême, la créatine n'a aucun effet négatif sur l'hydratation. Douzième mythe, la créatine est dangereuse pour les reins. Mon dieu. Alors, une supplémentation en créatine augmente le taux de créatinine. En revanche, cette augmentation isolée n'a aucun impact sur la fonction rénale. En tout cas, c'est ce que les chercheurs concluent après avoir analysé toutes les données existantes avec un recul de plusieurs dizaines d'années. Treizième mythe la créatine est cancérigène. En janvier 2001, l'AFSA indiquait dans un communiqué que la créatine pourrait être cancérigène. Mais tout ça, je vous l'ai expliqué cette information sera reprise immédiatement par l'ensemble des médias. Et euh, le constat est sans appel, il n'existe aucune preuve que la créatine est cancérigène. Pire encore, elle aurait peut-être un effet anti -cancer. Et d'ailleurs, tous les chercheurs qui ont été interrogés par la suite euh, concernant cette information ont complètement critiqué le rapport. En conclusion, il n'existe toujours aucune preuve, ni le moindre soupçon sur un effet potentiellement cancérigène de la créatine. Comment prendre de la créatine Voici la méthode. Et la méthode la plus intelligente, je vous l'assure. Prenez votre créatine en deux ou trois fois dans la journée. Et prenez-la au moment où vous allez manger des glucides. Si vous ne faites pas trois repas où il y a des glucides, alors au moins avec un, des, avec un repas qui est riche en protéines. En fait, l'insuline va aider l'alimentation du muscle en nutriments, et par conséquent en créatine. Soit vous la prenez dans l'eau, ou dans votre protéine, ou vous la saupoudrez directement sur votre nourriture, ça n'a pas de goût. Le tout, c'est de la prendre en au moins deux fois, L'idéal étant au moins trois fois dans la journée. Donc je résume, pas de créatine à jeun, pas de créatine pendant ou juste avant la séance, ça n'a pas le moindre intérêt. C'est fini pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait tout le tour de la créatine. Vous êtes en mesure de comprendre ce que vous faites en en prenant. Vous avez bien compris que... Ce n'était pas dangereux, qu'il n'y avait que des bénéfices à en tirer. On a démystifié tout ça et je vous ai expliqué comment la prendre de la meilleure façon possible pour qu'elle vous soit le plus utile possible. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours sous la vidéo de la créatine sur Youtube. Moi je vous dis à bientôt et devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.